Je désire me dépouiller de moi, Afin que je sois rempli de toi, Que je sois crucifié avec toi, Pour que tu sois vu à travers moi. Je veux être un vase d'honneur, Et que ma vie soit une fleur, de bonne odeur pour plaire à ton cœur me voici, corrige-moi brise-moi, façonne-moi afin que tu sois vu à travers moi Alléluia, Alléluia, Amen Alléluia, Alléluia Je désire faire de toi mes délices Pour que ta volonté s'accomplisse Afin que je demeure dans ta grâce Et qu'un jour je te vois face à face Je veux être un vase d'honneur Et que ma vie soit une fleur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 Alléluia, Alléluia, Amen Alléluia, Alléluia, Amen